Okay, ben, merci à tous d'être venus pour cette session, Donc, le sujet c'est la blockchain. Euh, je vais vous parler d'une de, de, des blockchains, d'une implémentation de blockchain qui s'appelle Hyperledger Fabric. Donc, je m'appelle Benjamin Fuentes, euh, je travaille pour IBM. Alors, le but de cette session, ce n'est pas vous expliquer euh, pourquoi la blockchain euh, elle est pour euh, tel et tel business case, etc. Ce n'est pas la vue business, je vais essayer juste de vous démystifier en fait, euh, du développement blockchain. Euh, par l'exemple. Donc, alors, ça c'est moi, alors je viens d'ici, <rire> de Bordeaux, j'ai travaillé au Luxembourg pendant 5 ans dont je connais certains d'entre vous, des anciens collègues, coucou. Forcément j'ai fait du Java, et j'ai travaillé pour les banques, c'est un peu cliché. Et ensuite je suis parti à Nice, où je travaille pour IBM en tant que euh, développeur advocate donc, sur, euh, mm -hmm. sur cet ensemble en fait, euh, de technologies, principalement, c'est sur la plateforme cloud IBM Bluemix. Donc là-dessus, il y a IBM Watson, donc tous les services cognitifs, il y a aussi de euh, Je travaille pas mal en OGS et euh, effectivement, il y a la partie blockchain où euh, j'ai une expertise là-dessus. Donc ça, c'est l'agenda. Il pas coupé. Donc, Je vais vous faire une courte présentation sur euh, la blockchain en général. Ensuite, on va aller faire un petit tour du côté de Bluemix pour voir ce qu'est une blockchain as a service. Je continuerai à vous expliquer euh, Hyperledger Fabric, qui est une, une, une des implémentations euh, de blockchain, en vous montrant euh, une démo, un, un tutoriel que j'ai fait à Devox, dans les précédents Devox, c'est un tutoriel que vous pouvez faire vous-même. J'ai mis les liens à la fin. Donc c'est un tutoriel Java. Donc on peut faire du Java sur la blockchain. Euh, je vais essayer d'éditer du code pour vous, mettre, voilà, vous montrer un, en temps réel qu'est-ce qu'on qu qu peut modifier. Vous comprenez les différents composants entre eux. Et, euh, et voilà. On va continuer. Donc dans l'introduction au blockchain. Donc, qu'est ce qu'une blockchain Je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler depuis euh, au moins deux, trois ans. Ça fait un gros, un gros boom, on va dire au euh, niveau buzz. Euh, après, euh, ça existe depuis, on va dire 2008 avec euh, le white paper de, de Bitcoin. Donc, c'est un système distribué. On dit ça aussi dans Ledger distribué. Ledger, c'est plutôt dans la partie, on va dire, database, euh, qui a pour principale euh, propriété d'être, euh, on va dire, infacifiable. Et, euh, et donc, cela marche en, avec une série de blocs, en fait, qui sont, euh, où on récupère le hash du bloc précédent et on construit ainsi une chaîne de blocs qu'on ne peut pas modifier. Donc, il y a plusieurs types d'implémentations, euh, comme Bitcoin, Ethereum euh, ou Hyperledger. Et euh, il y en a d'autres encore. Euh, ça répond à... Un... Alors, juste pour la petite image en fait, du Ledger ici, ça, c'est quelque chose qui est assez vieux. Hein. Euh, c'est vraiment exactement ça. Donc, on, on grave dans le, dans le marbre, en fait, on, on gravait sur des pierres avant, des ledgers, et ça faisait qu'on ne pouvait pas les falsifier, sauf si on, on regrave par-dessus, mais en général, on ne le faisait pas. Donc, sinon, on cheat. Donc, c'est vraiment cette vue-là du ledger qu'il faut voir. Euh, ensuite, ça répond à un problème qui est le problème des, des généraux byzantins. Donc ça, c'est un problème qui avait été soulevé par Leslie Lamport en 1982. Donc, le problème, euh, est décrit comme tel que, en fait, on a une, des armées qui veulent attaquer, une armée qui veulent attaquer, en fait, un, un, assiéger une ville, euh, où on a des, euh, des généraux et des lieutenants, des commandants ou des lieutenants, qui, euh, qui veulent se coordonner pour faire cette attaque, sachant que parmi l'armée, euh, on ne sait pas s'il y a des traîtres qui veulent empêcher, en fait, qu'on se replie ou on va attaquer en, en cohésion. Donc le but, c'est que ce, ce réseau-là, en fait, de, de gens, ils puissent quand même avoir une. Une, un résultat global, en fait, on va attaquer ou on va pas attaquer, même s'il y a des traites au milieu. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, le plus, ex, le, le plus grand exemple qu'on voit dans, dans le marché, on va dire dans le business, euh, c'est tout ce qui est autour de Bitcoin et des digital currencies, tous les forks qu'il y a autour. Mais on peut faire d'autres choses avec la blockchain, on peut faire ce qu'on appelle des smart contracts, ou on appelle ça aussi des chain code. Donc moi, je vais vous parler particulièrement d'Hyperledger. Donc, Hyperledger, c'est un, un ensemble, c'est un projet open source sous Linux Foundation où il y a plus de 100 membres. Et euh, le but, c'est de créer en fait une espèce de, de grande bibliothèque de, de, de librairie autour de la blockchain pour pouvoir créer euh, des, des réseaux de blockchain. Donc, il n'y a pas qu'une seule implémentation en fait. Actuellement, il y en, a, il y en a trois. Il y a Hyperledger Fabric. Qui est soutenu par, par IBM et d'autres collaborateurs. South South Lake, c'est maintenu principalement par Intel et Iroa, c'est maintenu par, par des Japonais. Donc, Hyperledger Fabric, c'est ce qu'on appelle un, une blockchain permissionnée. Certains l'appellent aussi privée par rapport aux blockchains publiques. Donc, Là, la différence des blockchains publiques, où en fait on est anonymisé ou pseudo-anonymisé, où on peut faire tout ce qu'on veut et on n'a pas de censure. Euh, une blockchain permissionnée, ça ne veut pas dire qu'on a une censure forcément. Ça veut dire qu'en fait, quand on arrive sur le réseau, on est authentifié, on est identifié, et donc on sait avec qui on deal. C'est juste ça la différence, parce qu'après, à l'intérieur du réseau, on peut faire autant de transactions qu'on veut, on n'est pas bloqué pour faire une transaction. La particularité de Hyperledger Fabric, c'est qu'en fait, il n'y a pas de, déjà c'est open source, mais en plus, il n'y a pas de système de token. Donc, contrairement à Ethereum ou Bitcoin, où il faut acheter des digital currency ou du gaz, quelque chose comme ça pour faire marcher le réseau. Là, vous downloadez le code, vous l'installez sur votre machine, vous le faites tourner, il n'y a pas à acheter quoi que ce soit sur un réseau extérieur. Vous construisez votre propre réseau, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de... Voilà, de de, de tokens à acheter. D'ailleurs, la vitesse, c'est un avantage, c'est que la vitesse d'exécution des transactions est inférieure à la seconde. Donc, IBM, sur sa plateforme Bluemix, propose du blockchain à deux services. Donc, ils ont été précurseurs au départ là-dessus, en proposant en fait un, un réseau de quatre nœuds validateurs. Euh, et une Certificate Authority, c'est ça qui va servir pour s'authentifier, euh, pour tester en fait euh, ça sur le cloud. Donc je vais vous montrer ça. Donc là on est sur Bluemix. Donc si je vais sur le catalogue... Je cherche le service de blockchain. OK. Bon, je crée une instance en fait de ce service là. Bon, ce qui est nouveau c'est que on était en V06 actuellement et là, oui, pardon, qu'est-ce qui se passe Ah. C'est parce qu'il n'a pas switché, il faut que je sorte. Merci. Voilà, je vais vous remontrer juste le début. Donc là, on est sur Bloomix, on peut aller sur le catalogue. On cherche le service de blockchain. Hop. Et donc, en fait, on va créer une instance de ce service là. Donc voilà, Donc on est en V06 actuellement. Donc il y a plusieurs offres euh, différentes et aujourd'hui on est en train de de, de de migrer progressivement vers la V1. Donc on est toujours en bêta vers la V1. Euh, aujourd'hui ce service Blockchain, service c'est vraiment pour moi pour jouer, ok Parce que à la fin de l'année ça va beaucoup changer. On va pouvoir en fait euh, on va pouvoir en fait se créer le nombre de, de pierres qu'on veut, le nombre de nœuds en fait sur le réseau parce qu'actuellement c'est fixé à 4 avec un certificate authority, donc c'est juste pour développer, pour, pour aller vite, pour builder des applications distribuées par-dessus. Mais à la fin de l'année, ça sera vraiment différent. Déjà, on va passer en V1 et ensuite, toute la partie au-dessus de configuration du réseau sera complètement customisable. Par contre, vous pouvez commencer à jouer avec. Donc là, je vais créer l'instance. Donc je la crée en V0.6 parce que pour l'instant, la V1. Il faut avoir un ticket d'entrée pour pouvoir jouer avec, et comme elle est en bêta, elle n'est pas très stable. Ok. Donc le service est instancié. Là je vais sur la console d'administration. Donc ici on voit qu'on a quatre nœuds sur le réseau, plus une certificate authority, ou même sur les services, qui permet de gérer en fait les clés. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de stats parce qu'il n'y a rien sur la, sur la chaîne. Ici, je vais le faire juste après. C'est pour pouvoir, On va déployer une démo juste pour vous faire montrer à quoi ça ressemble. Alors, La particularité de la V06, c'est qu'il y a une API Swagger. en fait. Donc, Vous pouvez l'appeler en HTTP. On verra ça un peu plus tard. Vous avez la partie des logs. Vous pouvez voir les logs sur chaque pire qui tourne, etc. Donc là, si je déploie une démo. OK. Donc le but ici, c'est d'avoir une espèce de, de, de démo où vous pouvez récupérer le code sur GitHub. Regardez comment c'est fait, comment ça marche. Et vous amuser avec pour pouvoir faire des, des applications distribuées. Donc là, euh, cette version, par exemple de démo Marble, c'est pour échange, échanger des billes euh, entre des billes pour jouer, euh, comme à la récré, entre deux personnes. Donc on a un compte de ownership en fait sur chacun des billes. On peut créer des assets qui sont les billes et on se les échange à travers deux comptes. Donc ça, c'est le but de la démo. C'est écrit avec en Go euh, au niveau du chain code. Donc, le chain code, c'est la partie logique, je vais vous montrer après, euh, qui en fait est, vo est, vo est votre application distribuée. C'est celle que vous, appelez, vous allez appeler depuis un client. Donc, ici, là, il a fini de déployer en fait, ce, ce chain code au niveau de, de tout le réseau, de sur, donc sur chaque nœud. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est il y a une API par-dessus pour pouvoir créer en fait, des assets, créer un marble. don't là, je crée une bille. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est qu'on peut euh, envoyer cette bille vers un autre. Ça, c'est l'exemple de la démo. Voilà. Maintenant, je vais vous détailler un petit peu comment est faite la V06. Donc, au niveau des acteurs, on a euh, le blockchain user, on va dire, c'est le, le user classique d'une application. On n'est pas forcément... Le user ne sait pas forcément que derrière il y a une blockchain. Lui il, a un, il a un front, il l'utilise. Ensuite, on a tout ce qui est régulateur, en fait, ce sont les auditeurs qui ont besoin d'aller regarder dans les ledgers ce qui se passe. Avec, ils ont certains droits. On a les blockchain euh, développeurs. donc Il y a deux types. Il y a ceux qui vont créer le chain code, c'est-à-dire le smart contract qui vont le déployer sur le réseau et ceux qui vont déployer les applications métiers qui vont dialoguer avec ce, ce smart contract. Ensuite, on a la Certificate Authority, donc euh, qui est euh, l'autorité qui va gérer en fait toutes les clés euh, et les certificats pour pouvoir s'authentifier sur le réseau. On a euh, ensuite tout ce qui est autour, externe et qui dialogue en fait avec, euh, avec la blockchain. Donc au niveau des composants, on retrouve le fameux Ledger, donc dans Hyperledger, il y, a, il y a deux morceaux en fait au niveau de, de ce qu'on appelle le ledger. Il y a la partie en fait ici qui ressemble à une base de données, qui est le world state. Donc lui, c'est ce qui va garder en fait l'état, euh, l'état de vos assets sur chaque nœud. Donc si vous voulez, c'est comme du euh, euh, c'est comme du stateful. Il va vous garder vraiment l'état et à chaque fois qu'il y aura une modification, une transaction qui va passer, ça va modifier cet état. -là. Et vous avez la deuxième partie qui est la chaîne de blocs. Et ça, ça va loguer, en fait, tout, euh, tous les appels de transactions qui vont, être, qui vont modifier l'état, justement, du ledger. Vous avez la partie smart contract, donc c'est elle qui détient toute la logique du code. Et c'est là où vous allez builder, en fait, une espèce d'API par-dessus. Donc, euh, je vais vous montrer après qu'est-ce qu'on peut faire. Le consensus, lui, c'est lui qui va décider si une transaction est valide ou pas valide. Ensuite, vous avez le composant Membership, donc c'est la Certificate Authority, qui délivre deux types de, de certificats, les certificats d'enrollment. Donc ça, c'est ce qui vous identifie vous-même. Quand vous faites une transaction, on sait que c'est vous. Et vous pouvez créer des certificats dérivés, euh, qui s'appellent des transaction Certificates, en fait, qui sont dérivés de votre certificat d'enrollment de de, pour pouvoir être anonymisé, en fait, quand vous passez une transaction. Donc, personne ne sait que c'est vous. Mais euh, la Certificate Authority peut prouver que ça, ça émane bien de votre enrollment. Vous avez les événements. Ça, c'est ceux qui sont lancés par la, le smart contract en fin d'exécution. Le système de management qui est en fait le monitoring. La Wallet, donc ce n'est pas une Wallet euh, euh, d'argent, c'est une Wallet qui gère en fait vos clés. Donc C'est celle qui va per vous permettre de signer les transactions, les messages et tous les systèmes autour, les systèmes d'intégration externe. Donc au niveau des interactions, il y, a, il y a des SDK pour pouvoir dialoguer avec le réseau blockchain. Donc le SDK dialogue avec la certificate authority et dialogue aussi avec les PIA. Alors ça c'est un protocole Google RPC, ici. Ici, c'est du HTTP. Ici, en V06, on peut utiliser une API pour, pour attaquer en HTTP les peers. Ça, c'est des plus tard en V1. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, je vais vous montrer... Euh, je ne vais pas vous montrer tout. Si vous faites le lab en en fin de, avec le lien que je vous donne en fin euh, de slide, euh, vous avez, en fait, euh, dans le lab, les deux façons de faire avec l'API et ensuite avec euh, le SDK. Donc vous avez trois fonctions pour invoquer, en fait, pour, pour, pour interagir avec, avec votre smart contract. Vous avez le déploiement, donc ça c'est pour déplo déployer votre chain code, votre smart contract sur un sur nœud. E. Ensuite il sera dispatché automatiquement, ça vous n'avez pas à le faire. Vous avez les opérations de query. Query c'est pour euh, interroger en fait, l'état de votre work state, pour récupérer les informations sur les assets. Et vous avez les opérations invoke. Donc les invoke créeront un nouveau bloc, passeront par le consensus et modifieront euh, l'état dans le, dans le ledger. Donc ça c'est une vue euh, séquentielle euh, de ce qui se passe. Donc à l'étape 1, il y a un développeur qui va créer un smart contract et la partie applicative au-dessus. Donc la partie applicative, elle est ici. Hop. Donc on peut utiliser soit le SDK, soit HTTP API. Il développe aussi la partie Smart Contract. Dans la partie Smart Contract, il va la déployer directement dans la blockchain. Donc ça sera un bloc euh, au niveau de la blockchain, de la chaîne de blocs qu'on voit ici. Et ici, on retrouve en fait le word state qui est la partie Ledger. Donc une fois qu'il a déployé le Smart Contract ici, un user lambda, peut à travers une application interagir avec le smart contrat en envoyant soit des queries, soit des invokes. S'il envoie une query, il y a juste un get state dans le word state et ça va lui retourner la valeur. S'il appelle un invoke, il va modifier ici l'état du word state, il va créer un nouveau bloc qui sera enregistré et ensuite il y a possibilité de renvoyer un event pour dire que euh, l'invocation a bien euh, été faite. Hop, donc je vais vous montrer. Je sors. Alors. Docker, il est là. Ouais. Vous y voyez bien Ouais Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un réseau de 4 nœuds en mode sécurisé. Donc, tout est basé sur des images Docker qui sont sur, qui sont publiques sur Docker Hub, donc vous pouvez les récupérer. Donc là, il est en train de créer le réseau et il va connecter quatre nœuds entre eux. Donc ça, c'est la partie, on va dire, infrastructure et mise en place du réseau. Donc là, c'est démarré. Mais il n'y a encore rien. Donc, si je vais, par exemple, sur Postman. Là, on n'est pas plus vite. Voilà, donc si j'interroge en fait l'état de ma blockchain, parce qu'elle est installée sur sur mon laptop, elle tourne, il me dit que la taille, c'est 1, il y a un il y a un bloc Genesis qui est créé au départ et c'est tout. Donc là, je sais que ma blockchain tourne. Il y a mon réseau qui tourne. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que. Donc là, j'ai un projet Java ici classique qui est en fait euh, le smart contract, le chain code, c'est celui qui va être déployé au niveau de l'application au niveau du réseau on va dire, sur le pire et là j'ai une autre application Java, c'est du Spring Boot qui est la partie applicative cliente qui va déployer ce smart contract et ensuite qui va interagir avec lui dans le use case euh, le use case en fait il est très simple euh, en fait c'est le lab dont je vous parle en fait il s'agit de mettre en place un contrat entre un, un fermier et un, et un assureur et ils veulent au lieu d'avoir un contrat papier, ils veulent avoir un contrat digitalisé. Du coup, ils vont créer à la volée un contrat digitalisé qu'ils vont mettre dans une blockchain et qu'ils vont appeler euh, de façon euh, mensuelle, par exemple. Parce que, par exemple, ici, il veut se couvrir. Le fermier veut se couvrir contre le fait que une, euh, les températures sur un mois vont baisser euh, à partir d'un seuil. S'il fait trop froid, par exemple, il veut avoir une assurance qu'il couvre contre le gel. C'est un, un produit financier très courant et, euh, et donc il y a moyen de le faire au moyen d'une blockchain. Donc Ce que je fais, c'est que je vais lancer l'application. Ok, là il est en train de, de déployer le chain code. Donc je vous épargne en fait la partie authentification. Hop, on dirait qu'il a fini. Ok. Donc là il vient de déployer le chain code sur la blockchain. Donc si je reviens là, je ne sais pas. Ok, du coup on voit ici que la taille de la blockchain est de deux. Donc maintenant on a deux blocs. Donc il a bien déployé un nouveau bloc qui est en fait mon application. Donc c'est vraiment mon application qui est dans le bloc. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que, vu que c'est déployé, je vais pouvoir interroger. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai utilisé une API. Donc là, je suis en train de... Euh, mon application Spring Boot, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle expose une API par-dessus pour pouvoir passer des queries ou des invokes. Ce que je suis en train de lui demander, c'est va me déterminer quel est le solde euh, du fermier. Est-ce qu'il a été remboursé parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc on voit que le message de retour ici est zéro. Ça veut dire que le fermier n'a rien eu. C'est normal, c'est l'initialisation. On met à zéro par défaut sur son sol. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va invoquer ici. Non, je ne sais pas si on voit très bien. En fait, on va invoquer le contrat, on va forcer le contrat comme si on était en fin de mois par un batch. Et on va lui dire pour ce client, à cette, euh, à cette localisation longitude-l'agitude longitude précise, je veux que tu appliques le contrat. Je vais vous montrer ce que fait le contrat après. Donc là, je vais l'envoyer. Donc ici, c'est en Alaska, par exemple. Donc, j'envoie le contrat en Alaska. Success. Donc ici, qu'on voit que maintenant que le message, il y a 42 dedans. Donc, ça correspond à 42 dollars. Ça veut dire que mon fermier a reçu 42 dollars sur son compte. Pourquoi Parce qu'en fait, on lui a appliqué son contrat en Alaska et quand j'ai déterminé au déploiement de mon contrat, j'ai dit que je ne sais pas la température, je crois que j'ai mis 20 degrés. Donc si on est en dessous de 20 degrés en Alaska en ce moment même, le contrat est exécuté et le fermier est remboursé de 42 dollars. Donc, maintenant, je vais vous montrer le code. Donc, on va aller voir la partie, alors, la partie euh, application Java Boot. Je pense que ce n'est pas forcément le plus intéressant. On va juste vous montrer la partie Smart Contract, c'est plus intéressant en fait. Donc, comment je fais ça en Java Je fais un projet Java classique. J'étends une classe qui s'appelle chainconbase, qui fait partie du SZK. Donc, dans les dépendances Maven. On l'avoir là. Voilà. Donc ici, c'est la dépendance, en fait. Euh, donc c'est sur Maven Central, hein, vous pouvez l'utiliser. Une dépendance vers le SDK. J'étends la classe. Et ensuite, il y a quelques méthodes à redéfinir. La méthode run. Alors la méthode run, c'est tout ce qui concerne les invocations, y compris euh, la partie déploiement. En fait, quand vous allez déployer le chain code, vous pouvez en même temps faire pointer vers une fonction d'initialisation. Donc autant l'utiliser. Dans mon cas, il y en a bien une. Ce que je sais, c'est que je vais initialiser un contrat, en fait un compte pour le fermier à ce moment-là. Ensuite, hop Il y a une méthode qui s'appelle exécute contrat. C'est celle que j'ai appelée tout à l'heure avec, avec Postman, et c'est tout ce qu'il y a. C'est très simple pour le moment. Donc exécute contrat fait quoi Exécute contrat, ça c'est pour un peu plus tard. Elle récupère les, les données passées en paramètres. Elle va appeler euh, la Weather API à la localisation et va récupérer la température à l'endroit que je lui ai indiqué. Et après, il y a juste un, un if ici. Donc ça, c'est le if qui fait le test. Donc quand j'ai négocié mon contrat avec la SUA, en fait, au déploiement, quand j'ai installé mon, mon contrat, je lui ai mis un threshold de 20 degrés. Du coup, je suis en train de comparer le threshold du contrat par rapport à la température que je viens de récupérer. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est que si je suis en dessous, et bien dans ce cas-là, je vais décider que je vais mettre à jour en fait, le, euh, le montant reçu, en fait, le compte du fermier, du montant que j'ai mis aussi dans le contrat. Dans le contrat, j'ai dit que c'était 42 euros à chaque fois que ça s'activait. Donc, je modifie l'état. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on peut aller vérifier aussi ça. On peut aller refaire un test sur la taille. Vous voyez qu'ici, la taille est passée à 3. Parce qu'en fait, mon invocation de transaction qui a modifié le word state a rajouté un bloc supplémentaire. Ensuite, on a la partie query. Donc la partie Query, c'est celle que j'appelle à chaque fois que je fais un Postman Query. C'est juste pour aller lire la valeur dans le Ledger et la retourner. Elle ne fait rien d'autre que ça. Vous pouvez faire d'autres choses. Moi, pour l'instant, j'en ai qu'une seule dans cet exemple-là, mais vous pouvez, à partir de Query, et lui donner un autre nom de fonction, faire autant de Query que vous voulez différentes. Et voilà, c'est à peu près tout sur la partie Smart Contract. Donc c'est assez simple. Il y a possibilité de... Ça, c'est moi qui fais ça. Hop de faire aussi des tests unitaires, tant qu'à faire. Non, vous pouvez moquer euh, la partie euh, réseau, blockchain, on va dire, pour pouvoir faire des tests unitaires sur votre smart contrat en particulier. Donc là, je peux faire des tests, par exemple, sur une température à Nice ou une température en Alaska. Je vais reparler après d'un point important, c'est la partie déterministe. déterministe. J'ai expliqué le problème. Alors, juste je vais vous montrer la partie maintenant euh, Java Boot, euh, Spring Boot. Donc, j'ai juste une API, une API très simple avec un contrôleur. Quand elle démarre, là, qu'est-ce que je fais Je m'authentifie auprès de la, la Certificate Authority, j'y récupère mon certificat et ensuite, une fois que j'ai récupéré mon certificat, je vais déployer mon smart contract. Lors du déploiement, j'initialise quelques paramètres. Le nom de mon client, le threshold, et le montant reçu à chaque fois que le contrat est activé. Ça, c'est ma partie API. Bon, Ça, vous connaissez sûrement. C'est très simple. C'est ce que j'expose. Voilà. Et après, c'est comme ça que je vais appeler. Je fais une invocation request, invoke request, quand je veux faire une invoke. Et je fais un query. Request, quand je veux faire une query, voilà, c'est très simple. Donc, ce que je peux faire, c'est qu'il manque quelque chose à mon contrat, c'est que je peux faire autant d'appels que je veux, c'est trois cet exemple-là, C'est pas terrible. Ça veut dire que mon, mon contrat n'a pas de fin. Donc, il y a des contrats, ça peut arriver qu'ils soient des contrats permanents. On veut laisser le chain Code et l'appeler constamment de façon indéterminée. Dans mon exemple-là, c'est pas vrai parce qu'en fait, euh, mon contrat, je veux qu'il ait une fin. Quoi. Quand j'ai un contrat, je fais un contrat d'un an avec mon assureur et je le renouvelle ou pas l'année prochaine. Donc, si je fais une fin, ce que je vais mettre ici, c'est que quand je vais appeler, je vais décommenter ce code-là, je veux que, mettre une date de fin sur mon contrat. Et quand quelqu'un va appeler mon contrat, je vais regarder la date d'aujourd'hui par rapport à la date de fin. Si mon contrat est périmé, je ne veux pas qu'il y ait une exécution. Ça semble assez logique. Donc je vais décommenter le code Donc, il, y pas, il y a pas mal d'endroits où je dois modifier parce qu'en fait je, je rajoute des paramètres en plus qui est juste la date c'est à dire que dans tous mes appels je dois prendre en code cette date d'ailleurs mes tests aussi ici parce que je teste le nombre d'arguments qui sont passés en paramètres également c'est l'initialisation de mon contrat donc je vais lui dire qu'en fait mon contrat il date euh, jusqu'à fin euh, janvier 2017 d'ailleurs qu'il est périmé normalement je déploie pas un contrat périmé mais là c'est pour vous montrer que, que ça marchera pas donc est-ce que tout est bon ouais c'est sauvegardé c'est bon donc je vais faire Hop, je vais arrêter mon application donc la partie cliente alors juste je vais vous montrer là il y a le réseau qui tourne alors qu'est-ce qui s'est passé il y a mon réseau qui tourne toujours en fait au niveau des images euh, des, des containers docker on retrouve en bas là ici est... alors où est-ce qu'on voit bien est-ce qu'on le voit bien Ouais. hyperledger machin on voit le nom là, ils sont là. Ok, ici on voit en fait mes nœuds. On voit mes quatre nœuds ici, VP0 jusqu'à VP3, donc validateur euh, peer euh, 0 à 3. Ici il y a le même HTC, c'est le, le container pour la partie auto euh, certificat, autorité de certification. Et là en fait, on voit qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'auparavant j'avais ce chain code qui tournait. Donc en fait chacun tourne sur euh, un des nœuds. Donc là j'ai tout qui tourne sur ma machine, c'est un peu du d'utile parce que j'ai le réseau entier qui tourne sur ma machine, mais c'est tout à fait possible d'avoir un nœud là, un nœud ici, un nœud là, ailleurs. Mm -hmm. Du coup on va retrouver en fait les nœuds éparpillés, et sur chacun des nœuds on va avoir exactement le même, euh, le même, la même application qui tourne. Donc ça, sans, sans avoir besoin d'installer ailleurs quelque chose, ça se fait automatiquement. Dès qu'on va rajouter un nœud sur le réseau, il va recopier l'intégralité du ledger, donc ça comprend l'applicatif plus la base de données. Donc on est sur une application distribuée, il faut faire extrêmement attention. Je vais en parler après, <rire> de la partie déterministe. Donc ici, on voit bien que ça, ça correspond à mon premier euh, chain code, mon premier déploiement. Maintenant, je vais déployer ma nouvelle version que j'ai faite avec la fin de contrat. Donc je vais relancer tout simplement mon Spring Boot. Il va redéployer mon code. il a bien reçu la demande. Là, on voit que il a bien reçu le nouveau chain code. Là, il essaye maintenant de créer les nouveaux containers sur, euh, sur chacun des pires. On peut faire un, un petit test. On voit là-haut que effectivement, il est en train de créer ici euh, des applications à là, la volée. Là. Il a créé des... Euh, des nouvelles images Docker et il est en train de lancer les containers dessus, qui correspond à mon application. On voit qu'elles n'ont pas encore de nom parce qu'elles sont en cours de, de build. Mais dans quelques instants, elles vont avoir un nom. On voit qu'il est encore en cours. Donc, c'est bien d'avoir une, une blockchain qui tourne sur son laptop avec quatre nœuds, mais comme vous voyez, ça prend pas mal de ressources. En fonction de ce que vous voulez faire tourner dessus, je vous conseille d'avoir une infrastructure assez solide. Donc, qui est toujours en cours. Il tourne encore. Bon, je vais en profiter pour vous parler. Euh, non, c'est le prochain slide. Je vais parler juste après. On va laisser terminer. En général, le déploiement, ça prend entre... Ça peut aller 30 secondes jusqu'à 2 minutes. Ça dépend de la taille de votre réseau, combien vous avez de nœuds. Ça dépend de la complexité de l'application que vous avez déployée dessus. On voit que ça bouge. C'est bon signe. Qu'est-ce qu'on a eu le retour Alors, On va aller voir là. Ouais, on en voit une. Il y en a une qui vient de démarrer sur un des nœuds. Et les autres, elles vont suivre. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, on a encore un nouveau container qui tourne sur, euh, sur un pire. On a deux containers maintenant par pire qui correspondent à mon application d'avant et ma nouvelle application maintenant. Donc si on regarde au niveau de ma, mon Spring Boot, là, il a terminé. OK. Donc maintenant, je vais pouvoir revenir sur Postman. Je vais pouvoir tester ce qui se passe. OK, ils viennent de déployer ici un autre. Du coup, on peut déployer plusieurs applications. On voit sur la même blockchain. Là, j'avais mon application d'avant qui avait trois blocs en fait, qui lui correspondaient. Maintenant, il y a une nouvelle, un nouveau bloc qui est arrivé qui correspond à une nouvelle application qui arrive derrière. OK, pourquoi pas. Je vais interroger mon application. Je vais interroger mon nouveau Spring Boot sur cette nouvelle application. Il me dit, ok, 0 tout va bien, c'est initialisé à zéro. On a, on a démarré vraiment un nouveau contexte. C'est une nouvelle application, un nouvel contexte. Maintenant, le farmer il est revenu à 0 Et là, ce que je vais faire, c'est que... Hop, je vais préparer un petit peu la sortie. Alors, il faut que je récupère son petit nom. Je pense que c'était elle Okay. Donc ça, on peut aussi interroger en mettant des logs dans son application Java qui tourne de son smart contract Java. On peut, on peut mettre des logs. Donc là, je suis en train de regarder ce qui se passe au niveau du container de mon application sur un des nœuds. On voit qu'il s'est initialisé et qu'il n'y a rien. Là, je vais faire une invocation. Donc je vais faire une invocation sachant que mon contrat est périmé. Donc du coup, ça devrait... L'invocation.. Devrait dire ok, j'ai exécuté, on voit un succès ici. Alors le succès il correspond en fait à vous avez technical, technical, techniquement, techniquement, techniquement votre call est correct, vous avez tout fait correctement, tout est bien. Par contre ce qui s'est passé c'est que derrière le chain code lui a validé qu'il y avait un problème parce que dans mon code je lui ai mis un if et que s'il un problème sur la date, normalement ça ne devrait pas passer. Alors, il faut que je revienne sur le if que j'ai rajouté. Execute contract, ici. Donc je devrais trouver les logs avec un contrat invalide, il ne devrait pas y avoir d'exécution, j'ai un return. Allons voir. Je vais regarder dans les logs. Effectivement, ici on retrouve... On retrouve mon log. Donc on est bien passé dans le nouveau code. On a bien vérifié cette date. Le contrat est périmé. Et il me dit « Exécution de contract false ». Ok, Ça veut dire que si je fais un query, normalement, je devrais avoir 0 Il n'a pas été remboursé. C'est la seule différence que j'ai fait avec le code précédent. Et là, si je fais le query, on retrouve à zéro. Il n'a bien pas été incrématé des 42 dollars. Pourtant, je l'ai appelé au même endroit, en Alaska. Ok, donc ça, c'est pour la partie démo. Je vais retourner sur les slides. Donc, il faut faire attention à quelque chose euh, qu'on n'a pas l'habitude de faire euh, au niveau euh, programmation. C'est euh, une application distribuée, ça ne marche pas tout à fait pareil. Pourquoi Parce qu'en fait, quand je vais euh, faire une invocation euh, au niveau d'un nœud, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cette invocation va se faire sur tous les nœuds, en parallèle. Pseudo-simultané, ça dépend où sont situés les nœuds et comment on va le réseau. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici C'est que si je fais un, un appel depuis un système externe, pour, depuis mon, mon, mon smart contract, je vais appeler un système externe pour récupérer une valeur. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'ici, je vais récupérer une valeur à des temps différents. Parce que mon réseau il n'est pas parfait, ils ne sont pas tous physiquement au même endroit, avec les mêmes les mêmes caractéristiques. Si je demande une température constante à un device IoT, par exemple, il est possible qu'en fait, la valeur que je récupère au niveau de chaque peer soit différente. Et ça, c'est pas bon. Parce que quand ici, il va y avoir une exécution de quelque chose, ça va modifier dans chacun des nœuds le word state. Et si le word state est différent, ça veut dire que quand ça va passer dans le consensus, à un moment donné, ça va pas marcher. Ça va être refusé parce que chacun va dire j'ai raison. Et en fait, tout le monde a raison, mais en fait, tout le monde a tort en même temps, parce qu'ils ont tous une valeur différente. Donc ça ne marchera plus, et votre application distribuée est, euh, est complètement braquée. Donc il y a la même chose aussi pour, euh, pour l'inverse. Pour Au lieu de faire un, un, un pool, enfin un push. Donc, on peut, on peut voir... Alors, ça c'est dans l'exemple, par exemple, combien de voir Je vais aller chercher la température quelque part. Ça c'est un autre exemple, par exemple, je vais aller incrémenter dans un système... Euh, externe comme dans une, un compte bancaire je vais aller mettre euh, une valeur de plus 1 ou quelque chose comme ça imaginez qu'il y a tous les nœuds qui s'exécutent de façon simultanée en même temps, qu'est-ce qu'il va faire Au lieu de mettre une valeur plus 1 ici dans mon compte euh, de ma banque qui est centralisée lui je vais me retrouver avec un plus 3 et ça je veux pas, je veux pas que ça arrive en fait je veux juste qu'il y ait un plus 1 donc ça, ça fait partie de, de ces contraintes là alors, il y a des solutions pour mettre en place des, des proxys parce qu'ici on a le même transaction ID en fait, au niveau de chaque nœud. Du coup, en mettant un proxy entre, entre les systèmes, on peut arriver à éviter d'avoir ce, ce genre de, de, de problème. Donc, je vais vous parler rapidement de, de qu ce qui va se passer dans la V1. Donc, On est toujours en bêta au niveau de la V1. Euh, je pense qu'au niveau de cet été, ça a commencé à, à avoir une, une première release. Et à la fin de l'année, je pense que le, le service euh, blockchain as a service sur Blooming sera, sera finalisé. Donc, il y a plusieurs choses euh, qui ont changé. Il y a toute la partie en fait sur le rôle euh, qu'a un peer. Aujourd'hui, le peer, il fait plein de choses. Euh, il, euh, il endort ses transactions, il est commit, euh, il fait partie aussi de, du consensus. Donc, il a trop de rôles. On peut, ne on peut pas se caler convenablement. Du coup, on va, on va splitter en fait, le pire, c'est-à-dire le nœud, euh, en, en, principalement entre ceux qui committent les transactions et ceux qui les ordonnent. La partie ordering va se fait vraiment à part. Donc, dans la V06, on a utilisé un consensus qui s'appelle PBFT, Practical Byzantine Fault Tolerance. Euh, en V1, il euh, y a... Un ordering simple avec un nœud e simple pour faire du développement. Il y a la réutilisation en fait de, euh, du consensus utilisé dans Kafka Zookeeper et il y a la nouvelle ré réécriture de PBFT, mais en s'adaptant à cette nou nouvelle topologie en fait au niveau de, du réseau. Donc, comme je disais, dans la V1, on ne peut plus utiliser la partie HTTP. Par contre, il y a des SDK qui permettent euh, de gérer, en fait, tout ça. Donc, il y a un SDK pour Java, ça existe déjà dans la V06, ça, pour Node.js et pour Python. Alors, pourquoi euh, on a besoin d'un SDK et pourquoi on ne peut pas continuer avec du HTTP ça, En fait, ça fait partie du, du protocole, en fait. Au niveau du protocole, du réseau, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait dans la V06, qui sont faits, en fait, euh, au niveau du pire, et en fait, il n'y a pas besoin de déporter ça dans la partie cliente. Au niveau de la V1, il y a pas mal de choses à faire au niveau client. Là, comme on a vu dans mon code, il est extrêmement simple. Je m'authentifie auprès de la CA, je déploie euh, un chain code et en fait, derrière, tout se met en place. Il n'y a pas grand chose à faire. Dans la V1, c'est bien plus compliqué et complexe que ça, vu que tout est éclaté. Il faut faire plein de choses pour, euh, pour en fait, euh, passer les messages entre euh, les endorseurs et les committers. Donc le SDK est plus qu'utile. Également, euh, quand on passe en HTTP, ça veut dire que quand on envoie un message, il faut signer en fait. Euh, il faut signer son message du coup il faut utiliser de la crypto du coup les développeurs ils sont pas forcément euh, de, des experts en crypto ensuite il faut utiliser la bonne la bonne crypto avec les, le bon jeu de clés etc le bon nombre de bits ça devient extrêmement compliqué du coup le SDK prend en charge toute cette partie de cryptologie pour que ça soit fait automatiquement à la volée sans que ça aperçoive. donc le le membership service a été réécrit, maintenant il s'appelle MSPA. Il se base toujours sur, euh, sur les élèves curves ECDSA, comme, euh, comme Bitcoin d'ailleurs. Mais par contre, il se base sur un nouveau euh, tool euh, de Clowsphere. Alors ça, c'est nouveau. Alors aujourd'hui, quand on écrit dans le Word State, en fait, c'est une base de données RockDB de chez Google. Donc, c'est du, euh, du clé-valeur. En V1, tout a été euh, déporté sur le VLDB, donc on retrouve pareil, c'est du clé valeur. Par contre, il y a un nou une nouvelle, un, on va dire, un API entre la partie World State et la partie, euh, on va dire, euh, comment dire ça, pour, pour passer, des, euh, pour passer des, des calls, on va passer par ce, cette espèce d'interface maintenant pour pouvoir plugger une autre DB. Donc une API assez générale soit pour faire du clé-valeur, soit pour faire, ici, du coach dans du NoSQL et du Json. Donc c'est bien plus pratique quand même d'aller sur coach pour faire des, des mises à jour que du clé-valeur. Quelque chose d'extrêmement important pour moi, c'est la partie mise à jour de son application. Comme on l'a vu, le code est vraiment déployé tel quel dans un bloc, et le bloc est immutable. Comment on fait pour avoir une version 1 plus 1 de mon application bah, Si on redéploie comme j'ai fait, on se retrouve avec un nouveau bloc. Par contre, il est complètement segmenté et il ne fait plus référence même WordState. On a vu que mon fermier avait un compte à 0, il n'avait plus le compte à 42 de l'ancienne application. Du coup, il y, y a une nouvelle feature dans la V1 qui permet d'upgrader en fait, un ancien code et de faire pointer en fait, l'ancien WordState vers ce nouveau code. C'est une feature qui est très importante pour pouvoir faire évoluer son application. Par exemple, ceci n'existe pas sur Ethereum. Sur Ethereum, vous ne pouvez pas euh, upgrader un, un smart contract. Vous faites rajouter un nouveau et vous perdez tout ce que vous avez fait avant. Et la dernière petite feature, ça, ça a été demandé par, par certaines personnes, c'est pouvoir retrouver l'état euh, d'un record, d'un asset, euh, d'un objet, on va dire, dans la DB. un bloc N- quelque chose. Je veux savoir, par exemple, ma voiture, c'était mon asset. J'avais un ownership dessus. Je veux savoir ma voiture, trois blocs avant, à qui elle appartenait. Ça fait partie d'une des features qui a été demandée. Donc ça, c'est possible maintenant. Voilà, donc vous pouvez me laisser un feedback sur, sur mon Twitter. Euh, voici des liens importants. Vous pouvez récupérer toute cette présentation ici avec tous les liens. Vous avez des sites intéressants ici. Vous avez le, le chat de, du projet Hyperledger. Ici, c'est un lien vers mon lab. Si vous voulez refaire ce lab en Java, donc vous pouvez faire sur la V06 tout ce que j'ai fait là. Euh, c'est euh, tout sur GitHub. Maintenant, j'ai mis toute la doc. Donc, ça vous prendra à peu près 3 heures. Un une bon après-midi. Pour tout comprendre, si vous voulez tout comprendre. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions Est-ce qu'il reste du temps Time's up. On dirait que non. Vous avez des questions Faut pas de main levée. Ah si, il y en a une là. T'as un micro T'as pas de micro Il faut parler. Attends, où ça Ah ouais. Tiens. Si tu l'entends, tu la répètes. Ouais. On va voir. Ah ouais, entend rien, attends. Parle pas très fort, après je vais répéter. <rire> la, est sur la euh, avait le répéterai. Est-ce qu est que tu as quand même écrit Oui. En fait, chaque invocation est vraiment loguée, quoi. Donc, le bloc a été créé d'invocation. Par contre, à l'exécution, il ne va pas modifier l'état. Parce que là, j'ai fait un return. Et en fait, on va juste avoir le log. Si tu veux, ça, c'est vraiment très différent, par exemple, de, de Bitcoin. Quand tu as un bloc dans Bitcoin, tu as l'ordre qui est là. En fait, derrière, il s'est passé plein de trucs. Tu as le bloc qui apparaît quand c'est bon, en fait. Ici, en fait, on va tout loguer. Tout, toutes les invocations, on va loguer. Et c'est le smart contract qui va dire non, non, en fait, je n'ai pas, pas mis à jour ton truc. Du coup, il ne faut pas faire confiance, on va dire, à la chaîne de blocs. C'est le ledger qui a foi. C'est le ledger qui, lui, a été modifié après consensus. Voilà. Ça répond à ta question La question, c'est une caractéristique de l'exécution du premier contrat. Caractéristique de l'exécution hein, du premier contrat Oui. Il y a deux processus Java qui Qu'est-ce que fait que premier process Ah, alors. Ça, ça c'est euh, normalement en V1. Normalement, ton contrat, soit tu as mis une fin, date de fin, et bon. Il est mort là, il faudra peut-être le nettoyer à un moment donné. Ça, pour l'instant, il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas encore de feature, ce qui permet de nettoyer une partie des blocs. Il va rester dedans. Par contre, quand tu vas l'invoquer, tu sais qu'il ne marchera plus. Il sera désactivé si tu veux. Après, peut-être que tu pourras l'upgrader. S'il te dit, oh ben, mon contrat, finalement, l'année prochaine, je vais le renouveler. Ben, tu vas dire, ben, on va le renouveler sur ce contrat même là. Donc, on va pointer vers ce nouveau contrat là. Et quand tu vas taper dessus, en fait, tu vas taper sur le nouveau. Par contre, il restera toujours dans le bloc. Bon, après, il ne prend pas trop de place, c'est que du texte. À moins que tu aies une application de malade. Mais là, tu as vu, un contrat, c'est extrêmement simple. Ça prend quelques lignes de code. Hein. C'est un if tout con. Hein. Donc, si tu dois upgrader une grosse application, c'est possible que tu te retrouves avec des gros pâtés à un moment donné. Euh... Ouais, effectivement. Tu ne peux pas nettoyer comme ça facilement. Voilà. Bon, merci beaucoup à euh, tout le monde. Et si vous avez des questions, vous pouvez me dire voir euh, après. Que ce soit technique ou business. Merci.